A faire Eh hey les gars, fermez-la Je peux pas la faire mille fois ouais. <rire> Le bâtard T'as de la chance. <rire> Hello Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est dédiée à plein de choses mon crossfit à à gymnastique, à plein de conseils Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui Et aujourd'hui je suis à Crossfit Tanka Je suis toujours à Crossfit Tanka de base Je m'entraîne là-bas mais je filme jamais des vidéos YouTube Ne serait-ce que parce qu'il y a quand même pas mal de monde dans cette box Et c'est euh, rarement calme euh, Et j'ai trouvé un petit créneau pour vous filmer une petite vidéo YouTube Donc c'est super cool, je suis super contente euh, Du coup aujourd'hui on va parler de squat clean. Je vais vous donner 2-3 conseils pour améliorer votre Clean parce que les gens ont tendance à avoir du mal à chuter en dessous de la charge alors que ça, s'apprend. Donc je vais vous donner 2-3 conseils pour ça. Mais juste avant, on se retrouve sur mon Instagram qui doit s'afficher quelque part. Dounia et la chair, n'hésite pas à m'ajouter sur Insta, à euh, liker cette vidéo si elle te plaît, bah si mon contenu te plaît pour que je puisse faire encore plein d'autres contenus et plus encore t'as compris. Euh, et du coup bah, abonne-toi à ma chaîne, n'hésite pas euh, plus on est fou plus on rit et moi je suis vraiment toujours très contente de vous offrir du contenu qui vous intéresse donc si vous avez 2 trois sujets que vous voulez que j'aborde pourquoi pas, mettez-les en commentaire si tout est ok J'allais dire s'il n'y a pas de questions, mais de toute façon, vous n'allez pas être capable de me, de, de me poser des questions. Mais si tout, est, si tout est ok, je vais vous demander de prendre une barre. Et du coup, on va travailler un petit peu le squat clean. Sachant que le squat clean peut se travailler en skill, en période d'apprentissage. Mais l'haltérophilie, si vous voulez améliorer vos charges d'haltérophilie, il faut aussi s'entraîner. Donc, euh, la gymnastique, c'est la pratique. Euh, l'haltérophilie ou les charges pour clean et tout, c'est l'entraînement. Donc, il faut s'entraîner. Euh, si tout est ok, on prend notre barre et on y va pour quelques conseils de squatting, let's go Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé mais souvent en fait quand vous faites du squatting les gens ont tendance à cliner leur barre, la réceptionner et faire un front Si ça t'arrive, bah, du coup les conseils que je vais donner pour cette vidéo je pense qu'ils te, te seront utiles Moi c'est quelque chose qui m'est arrivé pendant un paquet de temps et maintenant un petit peu moins euh, Grâce aux quelques conseils que je vais vous donner J'ai mis au point un exercice qui est super simple Prenez votre barre, ok, vous la bloquez ici non seulement vous la bloquez ici, mais il ne faut pas oublier que l'altéro c'est un, un sport des chaînes de postérieures. Et du coup, s'il n'y a pas de fessiers, s'il n'y a pas de dos, s'il n'y a pas engagée, ça va. vous allez avoir du mal à progresser. Donc, lorsque je prends là, ma barre, okay, je la presse fort contre moi, je bombe le torse, je serre fort les fesses. Okay. Non seulement je ne suis pas comme ça, mais j'ai vraiment serré les fesses bien fort. Et mes jambes sont tendues. Je vais venir la tirer en high pull. Une fois qu'elle est ici, mon job, ça va être de chuter en dessous. Ok mais, une fois qu'elle est là, je n'ai pas le droit de leur donner un prix. Okay Parce que ça, c'est ça, de la triche. Je suis obligée d'aller, c'est ici. C'est comme si je la lâchais. Le squat clean, c'est ça en fait. Je la pour la relâcher. C'est le but du squat clean. Donc, imaginez qu'elle est suspendue ici et d'un coup d'un seul, elle lâche. Comment est-ce que je fais pour la récupérer Je la mets ici et je vais venir chuter dans mon squat. Ok Une fois que je l'ai, je remonte. Il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte faut prendre en compte la rapidité des coups. si vous n'êtes pas rapide bah, elle va arriver vous allez la mettre soit ici et ça c'est pas super parce que du coup elle va retomber vers l'avant donc il faut travailler votre transition quand on travaille une transition ça donne ça je la mets là je vise et je reviens j'essaie vraiment de faire un mouvement qui est assez euh, euh, ample ok et je reviens si vous avez du mal à vous mettre comme ça il faudra travailler ça hein. la mobilité de coudes d'épaule c'est important donc une fois que j'ai pu faire ça, je vais pouvoir faire hop, rapidement. Hop. Ok Et une fois que j'arrive à être super rapide sur mes coudes, je vais rajouter le fait de la faire tomber. Je peux peut-être d'abord la récupérer ici, en power, et je peux aussi la récupérer tout en bas. Ok Une fois que je suis en bas, paf, je remonte. Bon, ce qu'on garde à l'esprit pour s'améliorer en squat pin c'est que je ne peux pas juste... Faire monter ma barre, la prendre et descendre. C'est hyper énergivore, ça ne vaut pas la peine. Donc, je euh, prends le temps de travailler ma chute. Okay la chute, comme j'ai expliqué, c'est vraiment paf, une barre qui tombe et je dois venir la récupérer. Ça va donner vulgairement ça. Je serre les fesses, je presse fort, je tire. 1, 2, 3, go Et je remonte. Je peux marquer une pause en front. 1, 2, 3, go et ça va m'aider à terme, lorsque je vais venir faire du squat pile, de propulser ma barre oh, et de chuter. Ok je La refais. Donc, pour améliorer ça, s'il vous plaît, faites du front squat tempo. Faites du front squat tempo, c'est hyper important. Je viens vraiment faire mon fond. Je plaque 1, 2, 3, et je remonte rapidement. Ok J'essaie de garder mon poids du corps dans le talon pour que ce soit quand même plus facile de remonter mes charges parce que si mon poids du corps il est vers l'avant, 1, 2, 3, je vais pousser vers l'avant et si jamais j'ai une grosse charge, elle va tomber. Donc je chute, 1, 2, 3, boum, je remonte très rapidement. Ça marche. C'était quelques conseils pour le Squat King. Du coup, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à euh, le marquer en bas dans les commentaires. On se retrouve sur Instagram, sur YouTube pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye. Hey, qu'est-ce que, putain